Tu vas où Je vais à présent en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Pologne, puis en Roumanie. J'ai le droit de voter dans n'importe quel pays européen. Je suis européen, j'en profite. C'est vrai, mais toi, tu peux voter qu'une fois. Hé, hey, fais plutôt voter tous tes amis européens. Ah ouais, j'avoue. Merci du conseil. Faites voter vos amis. Cette, Cette fois, fois, nous votons. votons. Élection européenne du 26 mai 2019.